Bonjour Le secret du jour, c'est la salutation à la lune. Elle m'a été inspirée par Marielle de Nice, qui insistait pour que je lui montre cette variante de salutation. Il y a peut-être encore plus de variantes de salutation à la lune que de salutation au soleil. Vous verrez, c'est une salutation plus douce, plus ronde aussi, et qui s'inspire de la même alternance des dos creux quand on inspire et des dos ronds quand on souffle, on essaye ça ensemble dans ce beau cadre de printemps, allez. Contrairement souvent à la salutation au soleil où on peut, c'est ce que je vous conseille, commencer pieds joints et collés, là pour la lune c'est l'inverse. Les pieds sont parallèles et approximativement à la largeur de vos hanches. Les articulations sont beaucoup moins toniques et rigides. Souvent on précise que les genoux par exemple ne sont pas tendus. Pas tout à fait. Ils sont déverrouillés, on dit. Par contre, pour les mains, c'est la même position sur le cœur. Pour la salutation à la lune, on n'utilise pas la respiration Ujjayi. C'est une respiration, comme on dit, du bout du nez. Et non pas contrôlée dans la gorge. Le bout du nez. Comme toujours, avant de commencer, quelques exercice que ce soit en yoga, je vérifie être assis dans l'instant présent. Est-ce qu'au sens figuré, je suis assis, ici, maintenant Tant que je ne me sens pas installé dans le présent, il n'est pas temps pour moi de commencer. Immobile souffle. La première série, je vais la faire lentement, en m'arrêtant dans chaque posture. Le début, c'est le même, mais regardez, je descends en chaise, je creuse mon dos, je pousse le coccyx et le sommet du crâne, premier et septième chakra en arrière. Je pose mes pouces sur le sixième chakra, sur la ligne du front. Ce sera une inspiration bien sûr. La deuxième, je garde mes mains joints, deuxième posture. Je laisse peser mes bras, sans écarter les mains, sans forcer. Ce n'est pas un étirement comme de la, dans la salutation au soleil, c'est une détente. Évidemment, ce sera une expiration. La troisième, je pose mes mains à côté des pieds, comme d'habitude, et je pose mon genou au sol, pas trop loin. Je me redresse, bien sûr, ce sera une inspiration. La suivante, c'est une position à quatre pattes. Et c'est un dos rond. Donc ce sera une expiration. C'est la posture du chat. La suivante, c'est la même, mais c'est en dos creux. C'est la posture de la vache. Pourquoi la vache Parce que certaines espèces de vaches en Inde ont une courbure, quand on les regarde de profil, au niveau du dos. Donc ça inspire ce dos creux. Bien sûr, ce sera une inspiration. Et on termine... La descente par Balasana, la posture de l'enfant-bébé. Par contre, vous remarquez que je ne garde pas les bras tendus, comme dans la salutation au soleil. Je les laisse se plier et se poser délicatement, les avant-bras au sol. Ce sera bien sûr une expiration. Et c'est exactement les mêmes positions pour l'instant. Je retrouve mon dos creux de la vache. Ce sera une inspiration. Je retrouve mon dos rond. Du chat, expire. J'avance mon pied gauche. Pour l'instant, on est du côté gauche. Je ne force pas trop, mais c'est un dos creux. Inspire. Je retrouve ma position. Souvenez-vous, pieds parallèles, largeur des hanches, ils ne sont pas joints. Main jointe sans forcer, c'est une détente. Et attention, regardez à la remontée, ça n'est pas la posture de tout à l'heure c'est la posture du croissant de lune, pour l'instant à gauche. Les fessiers sont légèrement serrés, puisque c'est eux qui protègent mes lombaires. Et je reviens à la position de départ, sur le cœur. Donc ce que je propose, c'est que le côté droit, je le fasse, mais cette fois-ci, sans m'arrêter dans les postures, au rythme naturel de ma respiration. D'abord je m'enracine dans le présent, avec mes amis, les soupirs. Immobile, je souffle. Inspire. C'est la chaise d'eau creux. Je laisse mes bras ballants en soufflant. Je me droit derrière sans forcer. La posture du chat. La vache d'eau creux. En bébé, coude au sol. Creuse. Arrondie. Droit la vache. Et arrondi. Trois devant. jointe. Et je vais sur la droite. Jambes tendues, bras tendus, une jolie courbe. Et je reviens au centre. Assis de suite. Voilà donc une des belles variantes de la salutation à la lune qui vous le verrez apporte beaucoup plus de douceur d'apaisement que la salutation au soleil qui est plus un échauffement. La salutation à la lune vous vous en doutez peut se faire plutôt le soir alors que traditionnellement on fait la salutation au soleil face à l'est dans l'hémisphère nord en Inde quand on est euh, le matin au lever du soleil. Cette salutation à la lune qu'on vient de faire apporte énormément de repos, de bien-être que je développe dans le guide que je vous ai préparé et que vous obtenez librement sur le lien qui est au-dessus. Et en attendant, ben, prenez soin de vous. Allez, à bientôt, très bientôt.